Nous sommes ce que nous mangeons, le jour où j'ai vraiment compris cette phrase, ça a complètement changé la dynamique dans ma vie, mais pas que dans ma vie, dans celle de mes clients aussi. J'ai appris, et ça c'était dans une des formations avec Tony Robbins, que euh, notre sang, il peut être soit alcalin, soit basique. Alcalin ou acide, donc à vous de choisir quand le sang est acide, eh ben, c'est la porte ouverte les maladies, le stress, démotivation, procrastination et j'en passe. Quand votre sang est basique, eh ben, au contraire, c'est un champ favorable pour la santé, pour le calme, meilleure gestion des émotions. Qu'est-ce qui rend votre sang basique Énormément de choses, dont tout ce qui est vert. Tout ce qui est vert, c'est-à-dire les aliments en vert, ça peut être les légumes en vert, ça peut être la coriandre, le persil, la menthe, le basilic, tout ce qui est vert. Une des choses que j'ai mise en pratique, c'est de prendre tous les matins à jeun des jus en vert. Alors c'est très simple, vous ouvrez votre réfrigérateur et vous y prenez tout ce qui est en vert et vous le mettez dans une centrifugeuse. Sur le coup, vous ne sentez peut-être pas la différence, mais sur la durée, vous sentez la différence. Personnellement, en ayant fait ça pendant quelques mois, je ne suis pas tombée malade une seule fois en hiver. Euh, J'ai euh, eu un regain d'énergie, euh, une meilleure gestion des émotions. Et pour certains clients qui venaient me consulter au cabinet euh, et qui étaient notamment un petit peu dans une grosse déprime, ça a complètement reboosté leur euh, système immunitaire. Donc ça, c'est un petit, une petite astuce. Vous voulez en savoir plus, allez voir une nutritionniste qui, elle, je pense, vous donnera un maximum de recettes dans ce sens ou alors allez sur les réseaux sociaux, euh, YouTube et compagnie. Il y a une tonne de recettes qui euh, vous aident à avoir le sang euh, basique. Plus d'énergie aujourd'hui, c'est possible. Ça passe par... Ce que tu mets dans ta bouche, à toi de te mettre en mode warrior et de choisir les aliments qui sont exclusivement verts, notamment le matin ça aide et ça fait une sacrée différence. C'était Nahid Rashid, Hadehoua, Et Allah